il faut bien serrer ta ceinture mmh. parce que le matin on va dire wow j'ai l'enfant des petit tourner il a fait les couilles des enfants wow c'est là c'est là. là et t'es la jambe va sortir d'où laisse là bas moi je vais m'occuper ah, c'est comme ça on dit demain demain quand tu vas dire et hey, donne moi la de baigner ouais, les types tu vas me claquer non et paroles je t'aime non eh hey, parole attends je sens que parfois, parfum est-ce hey, que hey, tu me est-ce que tu sens tu le parfum je suis attiré par toi ah wow wow on donne ce si yes. par toi, tu me plais de ta façon de parler, ta façon de faire. Non, regarde, je vais te dire, je vais te dire comme tu vois là, mm -hmm. l'amour que tu vois là, mm -hmm. on garde d'abord bien l'argent. Mm -hmm. on, te, on te teste de tous les côtés, on voit si tu es mm -hmm. bon, si tu peux bien préparer, mm -hmm. si tu peux bien faire quelque chose de bon. Allez, feu mm, on va la côté là, non, Je sais très bien préparer. Très Bien, même te faire le truc, mmh. tu fais ça bien et hey, hey, hey, comment on se lève et matin tu dis que tu m'aimes, non? Tu t'aimes, non? Hey, tu ne comprends pas le coup de fou. Je suis attiré par Et hey, Ah oh, bon? Si on dit que j'étais de si on pas devant le père, on va dire que ça s'est commencé comme ça. C'est moi qui dire? te drague. Hé, hey, maman, c'est trop beau. Je n'ai pas c'est très beau. C'est très beau. Moi. Attends, si vous avez Attends d'abord Comment, oui, tu, sais que, comment oui. tu me caresses comme ça? Non, oui. Hey. Oui, je sais, non. Non, un non, de... <rires> <rires> non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, mon aménageur, mon aménageur. Mon aménageur. non je pas parler avec toi ton manager n'a rien à y voir dans notre relation moi, je non tu, non tu sais que moi je veux te dire un truc hein mm -hmm. à mon âge tu ne peux pas commencer à chercher ouais, les femmes d'abord non ouais I, oh, bien, non. comment tu laisses les gars comment tu le grand si tu laisses le pas il ne m'intéresse pas c'est toi qui m'intéresse tu es dans Insta. Insta, avec moi, non? J ai J ai quoi star, non j'ai quoi toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi,